salut tout le monde on va commencer par utiliser de l'aloe vera c'est le premier ingrédient dont j'ai pris cette quantité ci que je vais découper en morceaux en petits morceaux moyens voilà euh, le but de découper vous allez comprendre pourquoi euh, pendant la préparation l'aloe vera est une substance euh, est un produit pardon qui stimule beaucoup la pousse des cheveux qui donne une bonne brillance aux cheveux et surtout purifie le cuir chevelu il faut savoir que quand le cuir chevelu est purifié c'est très facile que la pousse s'active voilà donc l'aloe vera vraiment c'est un des produits phares dans ma routine quand j'ai la possibilité d'utiliser l'aloe vera je ne m'en prive pas du tout ensuite je vais utiliser le gingembre voilà je vais utiliser environ cette quantités de gingembre et je vais aussi découper mon gingembre en petits morceaux je rappelle que moi quand j'utilise mon gingembre je n'enlève pas la peau je sais pas pourquoi je peux pas vraiment expliquer pourquoi mais j'aime utiliser le gingembre avec la peau je n'enlève jamais la peau et le gingembre c'est un produit qui agit directement sur les follicules pileux grâce à son action chauffante donc, ça stimule aussi beaucoup la pousse. Donc, cette recette, vraiment, c'est un cocktail d'ingrédients riches en actifs qui stimulent la pousse. Et après, je vais utiliser euh, de l'ail. De l'ail. Bon, pour le moment, je finis de mon gingembre. Voilà, je prends de l'ail. Je vais utiliser un morceau d'ail comme ceci. Voilà. L'ail euh, euh, a une action purifiante. Purifiante sur le cuir chevelu chauffante aussi comme le gingembre et c'est aussi un produit qui active la pousse des cheveux donc comme j'ai dit les ingrédients sont vraiment concentrés c'est une sélection d'ingrédients très riches qui va vraiment agir sur la pousse donc après je prends une mamie comme ça et je verse tous mes ingrédients à l'intérieur et maintenant je passe aux huiles la première huile c'est l'huile d'amande douce L'huile d'amande douce répare les cheveux abîmés et secs et les hydrate. C'est une huile qui euh, rend vraiment les cheveux très souples. Je vais utiliser environ 30 ml de l'huile. Je rappelle que je n'ai utilisé que les huiles insaturées dans cette vidéo. Si je ne comprends pas ce que veut dire huile insaturée, je vais mettre le lien au-dessus pour que tu ailles voir cette vidéo qui va t'expliquer ce que c'est que les huiles insaturées. Ensuite, je passe à l'huile de sésame qui est très bien pour les pointes fourchues car ça les répare. Ça assouplit aussi les cheveux. J'utilise 40 ml d'huile de sésame. Et après, la dernière huile, c'est l'huile de moutarde. L'huile de moutarde qui est bien pour lutter contre la chute. Donc, les gens qui ont les problèmes de chute, là, c'est une huile que vous devez intégrer dans votre routine. Ça gagne aussi les pointes et les fortifie. Voilà. Donc, voilà ce que mon mélange donne pour le moment et là je mets une marmite d'eau au feu et je vais déposer mon mélange au dessus de la marmite d'eau au dessus pourquoi parce que le but c'est de d'extraire les principes actifs du mélange sans les altérer raison pour laquelle je préfère cuire au bain marie pas cuire bon chauffer au bain marie que de mettre directement au feu Environ 15, environ 25 minutes ou 30 minutes après tu obtiens euh, cette texture de l'huile. Quand tu vois déjà que l'huile a changé de texture comme ça, ça veut dire que l'huile a pris le temps d'absorber le gel d'aloe vera. Ça a pris le temps d'absorber les actifs du gel, du gingembre et de l'ail. Voilà, donc il faut que l'huile soit sur cette forme-ci, avec cette texture pour que tu comprennes que c'est le moment d'enlever. Si l'huile ne s'est pas modifiée comme ça, avec cet aspect gélifiant et tout qui est au-dessus, il faut encore laisser... J'ai laissé environ... Une vingtaine de minutes, hein, 20, 25 ou 30. Voilà. Et quand je tourne, tu peux voir que même la couleur de la peau de l'aloe vera a changé. Ça veut dire que l'huile a eu le temps quand même de bien extraire les principes actifs. Et même au toucher, l'aloe la, la vera était devenue plus mou. Donc, ça a pris vraiment le temps d'absorber. Et après, je verse mon mélange dans ce bol. Euh, en plastique et j'ai décidé par la suite d'ajouter quelques morceaux d'aloe vera et de gingembre mais ça c'est juste un choix personnel ce n'est pas obligé parce que l'huile a déjà quand même absorbé une quantité considérable mais je rappelle que si tu veux ajouter laisse juste pour toute la journée et après retire et tu jettes parce que l'aloe vera est composé d'eau et l'eau avec l'huile ça pourrait créer beaucoup de bactéries raison pour laquelle cette ce mélange vous devez le conserver au frigo et bien le fermer pour que l'air ne passe pas pour ne pas activer les bactéries. Voilà, c'est très important parce que toute recette qui contient de l'eau est sujette aux bactéries. Donc il faut conserver au frigo et utiliser au trop en deux semaines. Dans cette recette, vous ne devez pas la garder plus de deux ou trois semaines. Moi, je pense utiliser pour deux semaines, au trop trois. Et à conserver au frigo. C'est aussi la raison pour laquelle je précise encore, il faut absolument que les huiles dans cette recette soient insaturées. Les huiles insaturées sont des huiles qui ne deviennent pas solides en température ambiante. Même quand vous les mettez au frigo, elles restent liquides. Donc c'est très important. Donc voilà, j'applique sur mon cuir chevelu comme ça. Je prends le temps de diviser chaque raie et j'applique parce que je veux que le mélange touche vraiment mon cuir chevelu. C'est un mélange qu'il ne faut pas hésiter à appliquer sur le cuir chevelu parce que ça va agir directement sur les follicules pileux. Voilà, je prends le temps de bien appliquer sur toutes les parties de ma tête. Comme tu peux voir. Et je dois dire que la texture est agréable. C'est une huile gélifiante. Gélifiante, oui, je ne sais pas si on dit gélifiante ou huile gélifiante. Parce que le mélange du gel et de l'huile donne vraiment une texture particulière. Qui est même bien, qui pourrait même être bien pour lisser les cheveux. Si tu fais par exemple un chignon... Cette huile pourrait être bien pour avoir un aspect lisse. Donc ensuite, je masse. Vous savez que j'adore mon massage capillaire. C'est une étape que je ne rate jamais. Si tu vois mes vidéos, surtout mes vidéos de recettes maison, tu verras toujours que je masse mes cheveux. C'est une étape très importante qu'il ne faut jamais oublier de faire quand tu fais tes soins à la maison. Parce que quand tu masses, ça chauffe le cuir chevelu, ça l'active. Ça fait mieux pénétrer les ingrédients. Donc c'est vraiment très important. Voilà, je continue de masser. Quand je masse, généralement, généralement au niveau de mes tempes, je masse légèrement pour ne pas casser le cheveu. Ensuite, j'applique l'huile sur mes longueurs. Voilà, j'applique l'huile. Quand j'applique, tu peux voir comment le cheveu brille et tout. Et les petits résidus blancs que tu as l'impression de voir sur les cheveux, c'est simplement le gel d'aloe vera. Et c'est pas grave parce que en maçon, ça va s'estomper dans les cheveux. Ça va pas laisser vraiment des résidus qui vont rester sur plusieurs jours. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.